Dans les besoins qui sont vraiment récurrents, il y aura toujours les développeurs web qui font des JavaScript et des technologies lourdes, Angular, React et Vue. Bonjour, je m'appelle Damien et je suis le fondateur de Wheel of Devs. J'ai appris à coder en PHP quand j'étais adolescent, j'ai appris le C et le Java à l'école. Et ensuite, j'ai tout de suite trouvé du travail en tant que développeur Android et développeur IOS. J'ai fait principalement ça dans des startups et en tant qu'indépendant. Alors pour se lancer dans le développement de sites web, je pense que c'est déjà bien important de comprendre HTML et CSS. Euh, ensuite, ça peut être intéressant d'apprendre du JavaScript pour animer, euh, le, développer des clients un peu plus lourds. Donc, par exemple, commencer par React, c'est chouette. Pour une application mobile, je pense que c'est plus simple d'apprendre Android en premier, c'est plus facile de se procurer des téléphones et je trouve que la documentation est beaucoup mieux. C'est possible si vous avez déjà un iPhone d'apprendre l'iOS directement. Mm -hmm. Pour comment recommande Unity, le, le SDK est vraiment super agréable. Moi j'ai jamais été développeur de jeux vidéo mais j'ai joué avec Unity parce que c'est très accessible et on peut en faire facilement. Backend aujourd'hui, on va retrouver beaucoup de Java, euh, en France en tout cas, il y a beaucoup de Java. Donc c'est intéressant d'apprendre ces technos-là, et je pense qu'il est indispensable, c'est de comprendre, d'apprendre le SQL aussi. On en trouve vraiment dans tous les back-ends aujourd'hui, que quelle que soit la techno. Aujourd'hui, il y a trois frameworks, il y a Angular, React et Vue.js. React, c'est vraiment le plus populaire, mais en entreprise, on utilise beaucoup Angular. Et le nouveau, c'est vraiment Vue, et je pense qu'il y en aura de plus en plus dans l'avenir. Si on veut être développeur full stack, euh, en fait ça dépendra des entreprises. Des entreprises où il y a du back-end en PHP et du front-end en React, et à ce moment-là il faut maîtriser deux là. Mais l'important euh, pour être full stack c'est un état d'esprit. Il faut, être, euh, faut se dire que c'est pas parce que je ne connais pas cette techno là que je ne peux pas rentrer dans le code et apprendre des choses et au pire je demanderai de l'aide. C'est ça un full stack. Sur WeLoveDevs, on voit passer toute l'année plus de 500 entreprises qui euh, publient des annonces parce qu'ils recherchent des développeurs. Et dans les besoins qui sont vraiment récurrents, il y aura toujours les développeurs web qui font du JavaScript et des technologies lourdes que j'ai mentionnées, Angular, React et Vue. Euh, on a aussi beaucoup de développeurs Java, de développeurs PHP. Et ce qui est difficile en ce moment, c'est de trouver des gens qui veulent faire du Python. Euh, TypeScript, ça va être de plus en plus utilisé et on va l'utiliser beaucoup plus enfin presque à la place du javascript, euh, et même sur du React aujourd'hui il y a des gens qui vont faire du typescript. Euh, Vue.js, on devra vraiment euh, être de plus en plus adopté beaucoup plus que React ou Angular. Si vous faites du Rails par exemple, vous pouvez apprendre tout de suite à faire de l'Elixir et du Phoenix qui sont de plus en plus utilisés par les gens qui faisaient du Rails avant. C'est pas une bonne idée de choisir un, une techno parce qu'on va être mieux rémunéré sur celle-ci. En fait, c'est plus euh, dans un second temps dans sa carrière, on va pouvoir se spécialiser sur une expertise en particulier. Euh, ça peut être une techno à ce moment-là, mais ça peut être aussi ben, par exemple les systèmes embarqués ou le déploiement continu, peu importe. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir euh, euh, gagner, en. augmenter son salaire. Mais l'expérience d'un développeur qui a euh, vu la production, euh, qui a euh, codé en équipe, ça c'est vraiment beaucoup plus important que la connaissance d'un framework particulier. Si vous démarrez une formation demain, euh, mon conseil c'est de vraiment expérimenter un maximum de choses, de chercher à, à toucher le plus de techno pour trouver laquelle vous plaît vraiment parce que vous allez en faire 8 heures par jour, 5 jours par semaine, euh, alors autant que ça vous fasse plaisir.